Salut Internet Aujourd'hui, j'ai posé une question à mes voisins, je leur ai demandé Faut-il accueillir les réfugiés syriens Je te laisse découvrir leur réponse. Ah ben moi, le mois dernier, j'ai déjà tenté l'expérience hein, d'accueillir des réfugiés, je J'avais une famille à la maison, donc bon, à un moment donné tu te dis on va faire des activités, hein, donc bon ben moi, partant du principe qu'a priori, ils avaient le pied marin, tu vois, j'ai pensé faire une, une petite balade en barque au bois de Vincennes. J'avoue autant vous dire que la civilité est tombée à l'eau, hein. C'est un mauvais jeu de mots, hein Moi, c'est rien. les réfugiés syriens, euh, pff, quitte à avoir un correspondant, tant que ce soit un anglais, quoi. Au moins, c'est une langue utile, quoi. Moi, accueillir un réfugié syrien, pourquoi pas À condition qu'il ait un petit air de Bachar Al-Assad. Il est bien là. Moi, moi vraiment, je ne le trouve pas aussi. Mais bon, moi, c'est vraiment, me demande mon avis, je... J'accueillerais plus volontiers, je sais pas, mon... Camerounais, mon Sénégalais... Je sais pas, je trouve qu'ils ont la misère plus joyeuse. Accueillir un réfugié syrien Oui, pourquoi pas bon, Je veux dire, les Portugais sont bons en maçonnerie et les Polonais sont bons en, en plomberie. Reste à savoir quelle est la valeur ajoutée du Syrien, hein Bon, bah, ok, euh, je suis pour qu'on accueille à des réfugiés syriens. Mais bon, à condition que ce soit des bons, quoi. <rire> <'as> Moi, <compris> <rire> bon, je vois en tout cas. Est-ce oui, bon, que tout le monde est d'accord Ok, hein. accueillons des réfugiés syriens. Hein. Après tout, hein. on ne ferme plus nos frontières. Hein. On va pas commencer à fermer nos yeux. Hein. Si cette vidéo t'a fait marrer, ou en tout cas sourire, tu peux t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et si tu veux voir mon spectacle, je joue tous les mercredis soirs à la Comédie des Trois Bornes à Paris. Bon, si t'habites pas Paris, c'est pas grave, hein. je vais peut-être venir jouer près de chez toi. Si tu veux connaître mes dates, connecte-toi sur mon site benedictvidal.com. À bientôt